Bonjour, je m'appelle Nancy Lorduring, je suis constellatrice de projets et je vous invite à liker, à vous abonner ou à mettre la petite flèche de notification, la petite cloche, si cette vidéo vous a parlé. C'est depuis la mer du nord, l'endroit le, rêvé pour faire ses châteaux de sable que je vous fais cette vidéo sur l'enfant intérieur. Alors comment est-ce que cet enfant intérieur s'invite dans les constellations de projets ça peut être sous différentes formes euh, et souvent c'est la part créative, euh, cet enfant qui, qui n'a pas de doute sur euh, ni de limite sur ce qu'il peut euh, mettre en place dans, dans, dans sa vie, comment il peut contribuer, quels sont ses, son, son plein potentiel, son excellence, comment il peut le mettre. Euh, au service d'un métier qui est joyeux, où il n'y a pas beaucoup d'énergie à mettre pour que les choses se fassent. C'est l'enfant qui, qui doute de rien, qui fonce et puis qui, qui peut être avec beaucoup de tendresse vers. On va jouer quoi, on va jouer. Et ça peut être aussi l'enfant qui est blessé. Qui a été euh, pas nécessairement soutenu dans ce qu'il avait vraiment envie de faire par son système familial. Et euh, c'est l'occasion, à travers une constellation de projets, que ce soit en équipe ou en individuel, si l'équipe est partante pour aller euh, regarder euh, des, des parts euh, de, de, de chaque personne de l'équipe, bah, c'est l'occasion de pouvoir aller regarder. Euh, comment l'adulte peut prendre soin de cette part en lui qui lui permet euh, de pouvoir être rassuré, de pouvoir se dire qu'il a les ressources, euh, qu'il a évolué et que euh, voilà, papa et maman ont fait ce qu'ils ont pu, ou le système familial euh, a, a fait ce qu'il a pu, pouvoir pacifier ça et puis avancer à nouveau vers euh, cette confiance dans la vie, cette confiance dans son plein potentiel. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour s'y connecter à son enfant ben, Déjà, une constellation familiale peut aider à ça. Une constellation de projet euh, permet de, de, de, de rassembler ses parts adultes et ses parts euh, d'enfants euh, pour le pour la continuité, pour l'écoute de, de, de son projet de vie professionnel ou bien de, de ce que le collectif dans lequel on est peut raconter. Et, euh, et comment s'y connecter ben, La constellation euh, révèle euh, la spécificité de, de, de chaque personne. Mais d'expérience, de, c'est euh, aller reprendre une photo de soi quand on était enfant, euh, quand on avait cette euh, cette flamboyance, cette, euh, cette confiance, ces envies euh, et, et les mettre sur son, sur son téléphone par exemple. Euh, ça peut être reprendre des jeux qu'on aimait faire quand on était petit, petite, euh, des doudous, euh, et puis cultiver, cultiver cette joie, cultiver cet enthousiasme, euh, à sortir de sa zone du connu, euh, pour aller explorer, mettre son chapeau d'aventurière, d'explorateur et avec audace regarder euh, ce que ça donne euh, quand, quand on ne met plus les barrières euh, d'être raisonnable, euh, faire ce qui était convenu euh, et laisser vraiment cette part créative venir vous titiller, faire des châteaux de sable avec vos enfants. Les enfants, ça, c'est des êtres assez libérateurs de, de l'enfant intérieur. Euh, ça peut être aussi euh, rêver avec ces vagues de l'océan et contempler et, et revenir à quelque chose qui, qui écoute à l'intérieur de soi à bientôt